Alors bonjour, je vais expliquer comment remplacer une bougie d'allumage sur un poil climat, Tektro ou Eurostove. Alors j'ai deux bougies d'allumage, la bougie normale qui est d'origine et la bougie céramique qu'on peut mettre aussi sur ce poil. Voilà, donc la bougie céramique est plus courte mais ça ne gêne rien au fonctionnement du poil. Voilà, j'espère que vous voyez bien la rondeur. Voilà, donc... On va à l'aide des clés, alors moi au préalable j'ai démonté les tôles du côté, la tôle arrière, donc il va falloir déposer le moteur, donc le moteur réducteur moteur de vis sans fin, donc qui se trouve ici, donc il faut repérer la petite vis Allen qui se trouve là, mettre une clé et desserrer, voilà. Alors au préalable, bien débrancher le poil, Voilà. Donc le moteur est tombé. Voilà, C'est assez simple. On récupère la douille qui reste coincée. Voilà. Maintenant, la tige allumage se trouve ici. Donc il suffit de suivre le fil. Au bout du fil, on a un domino. On déconnecte donc, je sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre le moteur sur le côté. Je vais l'enlever carrément. Voilà. Donc là, il y a un domino. Donc, j'avais déjà enlevé un fil. Donc, on enlève la connectique. Voilà. Donc, les fils étant libres. On vient desserrer sa bougie d'allumage Voilà. Donc, on la desserre. Voilà, donc la bougie en panne, on la retire. Donc par contre, j'explique qu'aujourd'hui, on peut mettre ce genre de bougie, qui s'appelle une bougie céramique, qui a une vie plus longue et qui permet d'avoir un allumage plus rapide du à annuel. Voilà, donc il suffit juste de la revisser, hein, pareil, exactement pareil. Donc là, les deux fils, on prend les deux fils et on vient reconnecter au domino. Donc il n'y a pas de plus et moins, je veux dire, il n'y a pas... On peut brancher n'importe comment, il n'y a pas à repérer les fils, d'accord, voilà, donc, ou la bougie d'origine qu'on vient remettre directement, voilà, donc moi je ne vais pas la resserrer hein, pour faire plus court, donc il faut penser bien à la resserrer, on resserre la bougie, voilà, jusqu'au bout, voilà, voilà. Une fois serré, donc on va serre juste un petit peu, hein, c'est pas la peine de bloquer à fond. Hein, voilà. C'est avec la chaleur, ça va tendance un peu à se. Voilà. On revient connecter les deux fils. Voilà. Voilà, on vérifie bien que c'est bien connecté. Par contre, hein, on tire, on vérifie bien. On vérifie L'autre fil aussi, donc je répète, il hein, n'y a pas de polarité, on peut brancher gauche-droite, il n'y a pas de sens de branchement. Après, on reprend le moteur. Alors, attention au moteur, là il y a un plat. J'ai déjà rencontré en dépannage euh, des gens qui avaient remplacé leur bougie et qui avaient mis ça euh, un petit peu sur le rond hein, et le moteur c'était pas bien serré. En fin de compte, l'axe du moteur tourne un petit peu dans la bague. On remet le moteur, on reprend donc on repère voilà le met plat on revient serrer cliquer et on revient serrer voilà une fois que c'est serré on remet ça en place voilà on rebranche le moteur donc pareil hein, les deux fils du moteur n'ont pas de polarité donc on peut remettre n'importe comment c'est du 220 volts alternatif donc il n'y a pas voilà et là on revient mettre un petit collier hein, bien entendu qui permet de tenir les fils et on vérifie avant de remonter donc euh, soit on met des colliers pour attacher les fils pour pas que ça vienne de frotter le long du ventilateur surtout ça si on fait pas attention on peut avoir un fil qui vient de frotter le long du ventilateur qui pourrait le, les mécher et puis faire un court-circuit. Court voilà. Donc au besoin, on remet des colliers. Voilà. Donc je répète, hein, on peut monter aussi ce genre de bougie de céramique. Hein, céramique, un meilleur allumage. Et une durée de vie qui sera plus... plus longue. C'est au lieu de changer les bougies tous les 1 ans, tous les 2 ans, on va pouvoir la changer tous les 4 ans, tous les 5 ans. Enfin, tout dépend après du nombre d'allumages que vous allez avoir. Voilà. Voilà pour la bougie. Voilà.